Faut-il le présenter Bernard Meunier. Après avoir été directeur pendant dix ans de, des sources chrétiennes, il continue d'y travailler et de bénéficier du coup de l'anniversaire des 80 ans de, de sources chrétiennes pour être dans la joie. Bernard est à la fois agrégé de lettres classiques, ce qui lui permet d'avoir lié une amitié certaine et que vous avez vue avec Cyril d'Alexandrie, puisqu'il peut le lire, lui, dans le texte. Et il est à la fois donc, agrégé de lettres classiques et docteur en théologie. Comme Philippe, Bernard a participé à la préparation de ce colloque dans le comité scientifique. Alors Bernard est connu pour plein de choses, mais en particulier pour ses travaux sur la notion de « personne » entre la culture païenne et la tradition judéo-chrétienne, et notamment aussi dans l'histoire des dogmes trinitaires et christologiques. Ce qui l'a amené à approfondir le phénomène conciliaire. Alors là-dessus, il a écrit pas mal d'ouvrages, mais personnellement, je vais vous donner juste une, un titre, parce que j'ai été très marquée par la lecture d'un tout petit ouvrage qu'il a édité dans la collection Profac de la Faculté de Théologie. Un petit salut à Jacques un petit livre qui s'intitule les premiers conciles de l'église un ministère d'unité et qui m'a semblé une perle pour très pédagogique très riche pour comprendre la notion de concile et la fameuse question de l'accès à la vérité que nous autour de laquelle nous tournons depuis depuis hier cette Angle de vue introduit très bien sa communication puisqu'il va nous parler maintenant de conscience conciliaire et acte des conciles. Merci, bien, merci beaucoup Marie pour ta présentation et merci aussi de m'avoir associé dès le début à ce projet, ce beau projet de ce colloque sur la synodalité. qui dont l'intuition euh, s'avère en effet bien féconde, on le voit depuis hier matin, où c'est euh, vraiment euh, des, des dialogues et des échanges très riches hein, que cela permet. Alors, je vais m'intéresser là à l'ensemble que constituent les quatre premiers conciles écuméniques, et seulement eux, et d'un point de vue très particulier. Je vais faire un peu d'érudition un peu myope là, euh, puisque je m'y intéresse du point de vue des actes conciliaires et de la façon dont ça se passe pour faire les actes des conciles. Pourquoi cela Parce que euh, la question qui m'intéressait au départ, c'est euh, quelle conscience les gens ont-ils eue de ce qu'ils vivaient quand ils s'assemblaient pour un concile Surtout pour un concile écuménique, c'était une nouveauté, quelque chose qui va jouer un rôle essentiel dans la vie de l'Église, les conciles écuméniques. Et donc, euh, comment est-ce qu'on a pris conscience que c'était là quelque chose vraiment de, de nouveau, d'important, euh, qui était en train de se passer dès le début, donc dès le premier concile, Nicée. Et comme on a finalement, pour les premiers conciles, assez peu de témoignages de participants ou d'observateurs, eh bien, l'hypothèse que j'ai faite, d'où le sujet, euh, c'est que la manière dont on constitue et dont on conserve euh, la mémoire de ces événements nous dit quelque chose sur la conscience que les gens en avaient. Voilà, donc interroger les actes pour savoir comment on a euh, vécu et considéré l'événement. C'est ça, parleurs, vous, vous verrez, si, euh, ma foi, si la question était pertinente ou pas. Alors je vais passer d'abord rapidement en revue euh, pour ces quatre conciles, ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas comme acte. pour les deux premiers ça va être très rapide, vous vous en doutez, et puis euh, un peu plus pour Éphèse, et ensuite je m'arrêterai plus longuement sur Calcédoine, avec en particulier la question de savoir qui était vraiment chargé des actes, parce que c'est une question qui, à mon avis, peut être éclairante ou, en tout cas, à certains enjeux sur lesquels je conclurai. Voilà. Alors, d'abord, Nicée 325. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'acte du tout de Nicée. Nous n'avons un écho des décisions du Concile que par quatre documents, qui sont quatre lettres une écrite par le Concile lui-même et trois par Constantin. Des lettres qui nous sont transmises, euh, qui n'ont pas fait l'objet d'une édition à part, hein, euh, mais qui nous sont transmises euh, soit par le dédécrétisme d'Athanase, soit par l'histoire ecclésiastique de Socrate. Plus, bien sûr, le texte même du symbole, qui n'a pas non plus été conservé comme tel, comme une archive qu'on aurait publiée, mais qui se trouve cité lui-même euh, bah, par une lettre de Zé par Athanase, et puis ensuite par les deux conciles écuméniques du 5e siècle, l'Ephèse et calcédoine Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'acte de Nicée Les historiens ont débattu, il euh, y en a qui pensent qu'il n'y a jamais eu d'acte de Nicée, donc ça irait dans le sens de, c'était nouveau, on ne se rendait pas encore compte de l'importance qu'avait l'événement, et du coup, on n'a pas eu la présence d'esprit d'en garder euh, une trace officielle, euh, authentifiée, etc. Voilà. Et puis, d'autres qui pensent qu'il y en a eu, mais qu'on les a perdus. Je pense qu'il n'y a pas lieu de débattre indéfiniment, puisque Eusebe, qui était participant au Concile, nous dit dans la vie de Constantin, il dit ceci, « Les décisions prises en commun étaient consignées dans un document écrit et authentifié par la souscription de chacun ». Si ce n'est pas des actes, je voudrais savoir ce que c'est. Donc, a priori, il y a bien eu des actes de Nicée, et, et en effet, on les a perdus, ce qui signifie peut-être aussi qu'on n'en avait pas suffisamment conscience au départ pour les garder soigneusement, mais il y a tellement de causes possibles, purement accidentelles, pour perdre euh, des documents même importants dans l'Antiquité qu'on euh, ne peut pas trop en, en déduire. Est-ce que euh, des grands sièges auraient pu garder trace pour eux-mêmes des décisions prises à Nicée Les évêques des grands sièges qui ont participé euh, ou qui y étaient représentés auraient pu garder eux-mêmes des archives, mais on n'a pas de trace dans les archives des grands sièges d'Actes de, de, de Nicée. On a juste une allusion controversée de Socrate à un synodicon d'Athanase. Donc pour Alexandrie, mais euh, même le texte même de Socrate à cet endroit-là est un peu euh, compliqué. Tous les manuscrits ne donnent pas cette euh, cette allusion, donc voilà, on peut pas trop en, en tenir compte. Pour Constantinople 381, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est un concile qui n'a pas eu plus de chance que Nicée. Là aussi, on en a totalement perdu les actes, euh, la seule trace un peu officielle que nous en ayons, c'est une lettre synodale de 382. Vous savez que euh, les évêques écrivent à Damas, à Rome, pour les évêques d'Orient, pour s'excuser de ne pas venir au concile romain où ils les invitaient et ils disent au passage, ben nous avons quand même fait notre part du travail puisque l'an dernier nous nous sommes réunis et voici euh, ce que nous avons décidé. Et c'est un résumé donc des, euh, des décisions prises à Constantinople. Donc c'est comme ça qu'on a euh, qu'on a trace d'archives de Constantinople et sinon euh, rien. Mais là aussi vous savez qu'on en a parlé euh, hier, les communautés de Constantinople n'a été reconnue. Qu'à posteriori, pour moi, c'est à Calcédoine que les choses se nouent et que Constantinople devient officiellement euh, un concile écuménique et qu'on qu fait une liste des quatre premiers conciles. C'est à Calcédoine que vraiment cette conscience euh, se noue euh, d'une manière décisive. En tout cas, c'est ma lecture. Voilà. Alors, ensuite, Éphèse 431. Là, cette fois, nous avons des actes et même des actes abondants édités par Schwarz dans les, les ACO, cette belle collection, si riche et si difficile d'accès et de consultation. Euh, seulement, nous avons des actes, mais nous n'avons pas les actes, d'une certaine manière, puisqu'il y a eu, comme vous le savez, deux conciles concurrents, euh, celui qui a gagné, le concile de, de Cyril, et puis le concile des Orientaux, qui s'est constitué comme un concile parallèle. Bon, je ne reviens pas sur le, le récit des événements à, à Ephèse 1, euh, que vous, vous connaissez sans doute. Mais du coup, ce qui s'est passé pour les assemblées conciliaires, où, où chacune refusait de reconnaître la légitimité de l'autre et, et refusait de se réunir, eh bien, se passe aussi pour les actes mêmes cest C'est-à-dire que nous avons des collections, euh, notamment la collection vaticane qui nous a donné l'essentiel des des documents sur Éphèse, qui est une collection cyrilienne qui émane de ce, ce milieu-là. Et puis, nous avons aussi des actes des Orientaux que d'autres collections nous ont euh, conservés. Mais finalement, voilà, euh, Schwarz a réuni tout ce qui existait comme collection grecque ou traduite en latin ensuite. Et euh, on reconstitue comme ça ce qu'on peut appeler les actes d'Éphèse. Mais l'Assemblée n'a pas pu produire un seul document unique et qui fasse référence pour tout le monde. Là encore, il y a une sorte d'échec, mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a eu cet échec qu'il n'y a pas eu des vrais actes. Je veux dire par là que toute la procédure était bien en place, qu'elle était consciente, qu'elle a été organisée. On a un certain nombre, dans les actes d'Éphèse, tels qu'ils sont traduits par euh, Festuvière, comme vous le savez, chez, chez Beauchesne, euh, on a un certain nombre d'allusions. D'abord, on a allusion à Pierre, prêtre d'Alexandrie, et primi c'est-à-dire responsable des, des notaires. Donc on voit bien qu'il y avait une équipe de notaires qui avait son responsable, qui était donc du clergé d'Alexandrie, et euh, qui, qui devait faire son travail. À plusieurs reprises, on demande que tel texte soit inséré dans les actes. On a, on a plusieurs allusions très précises, euh, et on a même alors une lettre de, de Cyril au clergé de Constantinople, après donc, la, la tenue de la, la grande session du 22 juin, une lettre dont on n'a pas le, la date exacte, et qui dit ceci, c'est une notation intéressante qui montre à quel point la procédure était quand même déjà précise. Comme des rapports ont été apportés par le magnifique antifime comte Candidianus, soyez vigilants, il écrit ça à parce que Candidianus, qui était donc un fonctionnaire impérial, mais il n'était pas euh, escalité. À Éphèse, Il y était venu à titre privé et c'était un ami de Nestorius. Donc Cyril se méfie énormément de la manière dont Candidien va ensuite évidemment, raconter ce qui s'est passé. Peut-être avait-il conscience qu'il avait pu y avoir des choses critiquables, mais je n'irai pas aussi loin que Philippe dans son parallèle avec le brigandage. <rire> Donc, voici ce que dit Cyril. « Comme des rapports ont été apportés par le magnificentissime comte Candidianus, soyez vigilants, indiquant que les minutes des actes relatifs à la déposition de Nestorius n'ont pas encore été insérées dans les archives. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu non plus envoyer le rapport qui devait être envoyé à nos pieux et victorieux empereurs. Avec l'aide de Dieu, le rapport arrivera à Constantinople avec les minutes, s'il nous est donné d'envoyer quelqu'un qui puisse les porter. » Donc vous voyez des termes extrêmement précis qui visent des réalités, toute évidence très précises. Donc à Éphèse, tout était là pour qu'on puisse euh, avoir des actes. Et finalement, ce qui a manqué à Éphèse, ce n'est pas la procédure, c'est la réception. C'est ça qui a empêché qu'on ait euh, des actes uniques euh, faisant référence. Il y a des allusions aux souscriptions des évêques, hein, un exemplaire muni des signatures, etc. Donc vraiment, là, on avait une, une procédure déjà bien rodée et dont ce n'était probablement pas la première application. Hein, pour qu'elle soit rodée à ce point, on peut se dire qu'à ce moment-là, la conscience de l'importance de ces assemblées et de l'importance d'en garder une trace incontestable était déjà bien présente dans les esprits. Alors nous arrivons à Chalcédoine, qui va être là aussi un moment clé, bien sûr, euh, compliqué, mais essentiel. En fait, la, la question des actes va devenir en effet essentielle à Calcédoine, puisque, eh bien comme Philippe vient de le rappeler, euh, on va faire le pro, la relecture et le procès de ce qui s'est passé avant. Et la première session de Calcédoine, le 6 octobre 451, est consacrée à la révision. D'Éphèse pour, pour l'annuler hein, d'une certaine manière d'Éphèse bis, pardon, hein, d'Éphèse 449 et aussi à travers la révision d'Éphèse les deux réunions du Synodos et de Moussa de Constantinople en 448 et 449 donc c'est ce qui rend d'ailleurs la lecture de la première session particulièrement difficile mais Festuvière le traducteur nous, nous, nous aide quand même à la lecture parce qu'à chaque fois il met entre parenthèses de quelle assemblée il s'agit parce que on, on revient sur les actes d'Éphèse. Dans les actes d'Éphèse 449, on a lu euh, des morceaux, des actes des deux euh, Synodoyens de Moussaï. Donc, euh, à chaque fois, il y a une imbrication. Euh, en effet, c'est ce que Philippe disait tout à l'heure. Donc, c'est compliqué, mais on arrive au bout d'un moment quand même à, à s'y retrouver et à comprendre à peu près de quoi il s'agit. Mais c'est dire que euh, les actes, sont essentielles, puisque c'est là-dessus qu'on s'appuie pour euh, émettre un jugement sur les assemblées précédentes. Et précisément, là, les notaires vont se retrouver au premier plan, et ça, de toute évidence, ils n'en ont pas l'habitude, et ils n'aiment pas ça du tout, et parce que, euh, déjà, en 449, Eutiquès se plaint de ce que euh, les actes euh, du Synodos de Moussa, qu'il avait condamné n'était pas fidèle à ce qui s'était réellement passé. Donc là, il va falloir faire comparaître les notaires, leur demander de rendre des comptes sur leur travail, et on évoque la possibilité qu'il euh, ben, y ait pu y avoir, même euh, l'exemplaire officiel ait pu être falsifié. L'archevêque Flavien, au synodose de 449, dit aux notaires, jurez l'authenticité ou si les actes ont été falsifiés, dites le nom du faussaire. » Vous voyez quand même une accusation frontale, et, et bon... Euh, les notaires, peu, peu habitués à ce genre de, de contestation de leur travail, doivent donc eux-mêmes prendre la parole, alors que d'habitude ce sont des spectateurs muets qui restent dans l'ombre. Et ils doivent se défendre et, et on voit dans les actes, là, de cette première session de Cacédoine, qu'ils comparaissent avec énormément de, de méfiance, ils prennent mouille de précautions, en disant « Mais pourquoi on nous demande ça On a fait notre travail, on n'a pas... » enfin, Voilà, on, on sent que, que c'est extrêmement un moment extrêmement difficile pour eux. Et on constate aussi que encore plus qu'à Éphèse, où c'était déjà le cas, euh, eh bien, les évêques, au moins ceux des grands sièges, viennent avec leurs propres notaires. Non pas euh, pour avoir des équipes concurrentes, c'est pas ça, mais probablement parce qu'ils désiraient avoir en permanence à leur disposition, sans attendre que les actes officiels soient composés, édités, copiés et diffusés, ce qui pouvait tout ça représenter des délais assez long, de, de, plusieurs jours pour la, la rédaction elle-même, puis ensuite des semaines et des mois euh, pour la diffusion. Euh, encore plus, il fallait traduire. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles euh, Flavien, euh, pardon, Léon euh, a, a mis du temps à, à, à ratifier, euh, officiellement euh, calcédoine, les actes de calcédoine, c'est parce qu'il n'en disposait toujours pas d'une version latine. Alors bien sûr, il y a l'affaire du 28e canon qui, a, qui explique beaucoup sa prudence et ses réticences, mais euh, c'était aussi tout simplement parce qu'il n'avait pas pu relire une édition latine des actes euh, pour être sûr de, de leur teneur. Donc voilà, euh, mais on sait que déjà au brigandage, il y avait plusieurs. Euh, plusieurs notaires, enfin que les évêques avaient leurs notaires, puisqu'on se plaint, c'est aussi un des passages, qu'il euh, y a eu des, des rixes entre les notaires qui reflétaient les, les rixes euh, et les oppositions entre les évêques. On se plaint que Dieu score a voulu virer tous les notaires des autres pour les remplacer par les siens, pour qu'il n'y ait qu'une seule trace officielle euh, de ce qui se passait, hein, et que précisément on ne puisse pas produire des notes euh, personnel que les notaires d'autres évêques avaient prises pour pouvoir dire « mais non, il manque ça, on n'a pas mentionné ça ou on a déformé ça ». voyez C'était donc important pour les évêques d'avoir leur propre notaire parce que parfois, on, on, on faisait état des copies privées dont les évêques disposaient pour pouvoir euh, contester telle chose ou préciser telle autre. Et il est probable que ensuite, justement, on composait les actes officiels euh, C'était pas simplement les notes prises en séance, mais on faisait une sorte de collation, puisqu'il y avait des, plusieurs équipes, euh, de, tout ce qui, de, de, des notes des uns et des autres, et on en faisait une édition officielle. Et probablement, dans cette, ce moment-là, les grands sièges étaient représentés, c'est-à-dire qu'ils euh, envoyaient leurs notaires pour vérifier ce qui se passait et vérifier qu'on n'oubliait pas des choses. Euh, voilà. Donc, à ce moment-là, de toute évidence, à, à Calcédoine, on a, on a une très vive conscience des enjeux euh, pour prendre autant de précautions, mais justement parce que l'affaire de, de, de la révision et de la relecture des assemblées précédentes de 448 et 449 euh, a, avait mis vraiment euh, les actes sur la scellette. Alors, la question plus particulière que je voudrais poser maintenant, c'est qui vraiment était chargé des actes finalement, on ne sait pas bien. Alors, à Calcédoine, il y a un personnage qui s'appelle Aétios, qui est le responsable, primicié, donc primicérius, de, de l'équipe des notaires impériaux. Et lui, il n'est pas un fonctionnaire impérial, il est archidiacre de Constantinople et responsable des notaires. C'est sur ce titre qu'il est cité à maintes reprises dans les actes de Calcédoine. Et de fait, on voit qu'il joue un rôle très important, pas seulement pour la prise de notes, mais pendant les séances, pour faire lire des choses, voire même influer sur l'ordre du jour et le déroulement des séances. Il a, il a vraiment un rôle de premier plan. Alors, pourquoi, euh, pourquoi lui-même avait un rôle Est-ce que c'était en tant que primicier de notaire ou en tant qu'archidiacre de la ville impériale de Constantinople euh, C'est difficile à dire, pourtant Anatole lui-même, l'archevêque de Constantinople, n'était pas du tout le, le président du Concile. Mais bien sûr, il y joue un rôle important et précisément dans ces moments-là, le siège de Constantinople va gagner beaucoup en importance, comme les, les travaux de, de Philippe Lodeau l'ont montré à plusieurs reprises. Anatole joue une partition très, très complexe et très habile, euh, comme Philippe y faisait allusion tout à l'heure. Mais enfin, euh, qui a la responsabilité des actes Ça ne semble pas lié à la présidence du Concile, puisque Aétios semble être le responsable de l'équipe qui va produire ces actes. Euh, on voit que, même à certains moments, il parle avant Pascasinus, qui est euh, l'évêque légat, enfin l'un des légats de, de Lyon, de Rome. Mais probablement plus pour des raisons pratiques, euh, parce que euh, les légats, eux, ne s'exprimaient qu'en latin, Richard Price dit qu'il comprenait peut-être un peu ce qui se passait en grec. Je ne sais pas où il a trouvé le renseignement parce qu'il n'y a aucune allusion. Mais en tout cas, il est clair qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer eux-mêmes en grec. Donc, évidemment, c'était à chaque fois plus long et plus lourd quand il devait prendre la parole. C'est pour ça que parfois, à Étios, qui lui, bien sûr, parlait grec, a pu, a pu parler avant eux. Mais on voit, au fur et à mesure, notamment dans la session où on va déposer Dioscore, euh, on voit que euh, Pascasinus prend de plus en plus d'importance puisque euh, cette session-là euh, s'organise d'une manière un peu différente. Alors, c'est justement à ça que je veux en venir. C'est mon dernier point. Euh, c'est que euh, pour savoir qui vraiment... Euh, était chargé de publier les actes, nous avons peut-être un indice qu'on peut tirer d'une anomalie qui se trouve dans les actes de calcédoine et euh, une anomalie qui est bien connue, mais sur laquelle, à mon avis, on ne s'est pas assez posé de questions, alors qu'on devrait le faire. Tous les historiens qui racontent euh, euh, calcédoine disent, attention, il y a une inversion dans les actes entre la session 2 et la session 3. C'est une chose bien connue. Euh, la session qui est présentée comme la deuxième dans euh, L'édition officielle que nous avons des Actes, euh, c'est en fait la, la troisième session. C'est une session qui s'est déroulée le 13 octobre, c'est celle où Dioscor a été déposée. Et ensuite, dans les Actes, on a comme troisième session celle qui était en réalité la deuxième, euh, celle du 10 octobre, euh, qui était sur la foi, où on avait commencé à discuter sur la foi, à, à relire le Credo de Nicée, le Credo de Constantinople et le tome à Flavien enfin lu en séance pour consoler le cher Léon. Et donc, euh, alors on dit, ben voilà, il y a eu une inversion, mais enfin, euh, quand on voit justement, et comme on a pu le constater à l'instant, le soin avec lequel on, on rédigeait, on contrôlait, on vérifiait chaque détail des actes, que deux sessions aient pu être totalement inversées dans l'édition officielle, comme ça, euh, ça paraît bizarre. Alors, ce qui est habituellement euh, invoqué comme prétexte, Schwartz l'avait dit, et puis euh, Price, euh, qui est donc le, le traducteur anglais des, des actes de calcédoine, euh, l'a euh, également dit, c'est que c'était pour que les sessions soient regroupées thématiquement. Parce que la session 1, c'est le retour sur tout ce qui s'est passé en 448-449, on va annuler des décisions, réhabiliter les uns, déposer les autres, etc., la session 2, dans l'ordre réel, hein, chronologique, on commence à discuter sur la foi, à préparer ce qui pourrait être une définition de foi du, du Concile. Et puis la session 3, on va déposer Dioscore et on, on, donc, on revient sur des questions de discipline, on revient sur ce qui s'est passé au brigandage, etc. Et puis la session 4, de nouveau sur la foi qui va préparer à la 5, où euh, aura, aura lieu la, la rédaction de la, la formule, hein, l'oros euh, dogmatique de Calcédoine. Donc, euh, ça donne une espèce d'imbrication, et il était en effet plus satisfaisant pour l'esprit, et pour, pour avoir des archives finalement bien classées, en bon ordre, d'avoir l'ordre 1-3, tous les problèmes disciplinaires, où on relie les assemblées précédentes, etc., on prend les mesures qu'il faut prendre, et puis 2-4-5-6 et suivantes. Voilà, ça semble en effet. Mais bon, euh, si c'est pour euh, que les gens archivent euh, pour eux-mêmes euh, la mémoire de Calcédoine dans les grands sièges, chez les évêques, les théologiens, etc., ça peut se comprendre. Comme ça, ils ont, ils ont des ensembles thématiques bien. Mais dans l'édition officielle, qu'on se permette d'inverser deux séances, alors que dans certaines séances, on fait allusion aux précédents, il enfin, y, a, y, a, y a des enjeux pour comprendre, pour l'intelligibilité de ce qu'on lit. Moi, personnellement, ça m'a toujours paru énorme et je me suis toujours posé cette question. Alors, à mon avis, il y a peut-être une réponse qui va me, me, me permettre de formuler mon hypothèse. Parce que cette session qui est déplacée, alors ça peut être la 2 qui a été mise après la 3 ou la 3 qui a été mise avant la 2. Ça revient au même, mais du coup, la cause est un peu différente. Et pour moi c'est la session, la session 3 où Dioscore a été déposée, donc la session du 13 octobre 451, c'est celle-là qui a été mal placée. Or, ça n'est pas du tout anodin par rapport au problème de la rédaction des actes et de la responsabilité de l'édition officielle des actes. Parce que précisément, cette session où Dioscore a été déposée, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les commissaires impériaux n'étaient pas là. Ils n'ont pas voulu être mêlés pour des raisons diplomatiques, politiques diverses, et aussi aussi de respect des affaires internes de l'Église, comme Constantin lui-même les respectait à Nicée en disant « Les questions de foi, vous les discutez entre évêques, je ne m'en mêle pas. » Et là, ça a été un peu ça. C'est une affaire qui vous concerne entre évêques et les commissaires impériaux n'ont rien voulu savoir de la session qui a déposée Dioscore. Ils n'étaient pas là. S'ils n'étaient pas là, on peut penser que leurs équipes de notaires n'étaient pas là non plus. Et que c'est donc uniquement des notaires ecclésiastiques, puisqu'il y avait les deux, Hein, notaires impériaux et notaires ecclésiastiques qui, qui collaboraient ensemble on peut penser que c'est uniquement les notaires ecclésiastiques qui ont pris les notes de la, la session où Dioscor a été déposé. et c'est pour ça que ensuite cette session aurait été mal replacée et si c'est vrai ça veut dire que ceux qui étaient responsables de la constitution euh, ultime des actes et de leur édition officielle ce n'étaient pas les notaires ecclésiastique, autrement dit, ce n'était pas l'Église, ce n'était pas l'épiscopat, mais c'était l'administration impériale. C'était eux qui produisaient... Alors, bien sûr, vous allez dire que ça repose sur une hypothèse très fragile, mais de toute façon, cette inversion des deux sessions, il faut en rendre compte d'une manière ou d'une autre, il faut l'expliquer. Et comme c'est justement celle où les commissaires impériaux n'étaient pas là, ça me paraît difficile de ne pas faire le lien. Et je crois pouvoir avancer l'hypothèse que à Calcédoine, en tout cas, et peut-être déjà à Éphèse, mais là, euh, la chose n'est pas précisée dans nos sources, et ensuite, je n'ai pas poussé l'enquête ensuite pour Constantinople 2 et 3, il faudra le faire, je n'ai pas allé plus loin, et à Calcédoine, au moment où, où la mémoire des quatre premiers conciles s'invente, se constitue pour la première fois, où on, où on fait cette liste, des quatre conciles, Nice, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, qui sont bien reconnus comme un tout cohérent et, dis et distingués de toutes les autres assemblées euh, synodales, et bien à ce moment-là, c'est le pouvoir civil, c'est l'Empire romain qui constitue, établit et qui va divulguer ensuite, enfin diffuser, la mémoire de l'assemblée conciliaire. Euh, et ça, ça ne me paraît pas euh, sans, bien sans importance. Nous sommes à un moment où l'Empire veut des, des recueils ayant force de loi, faisant jurisprudence. On parlait de tous ces codex euh, tout à l'heure. Hein. Et, et précisément, euh, le Code théodosien va être euh, publié officiellement en 438. Donc on est tout à fait dans la même période qu'à calcédoine C'est un besoin de l'Empire. Euh, de quand date la première collection de canons conciliaires eh c'est le concile de Sardique entre 143, c'est-à-dire 20 ans après la conversion de Constantin et après que l'empereur commence à s'intéresser de près aux affaires de l'Église. Il y a une demande impériale de recueil d'un codex ecclésiasticus, en quelque sorte, et c'est cette demande-là qui va pousser l'assemblée conciliaire à, à se comporter de plus en plus ben, comme le faisait le, le Sénat romain par exemple, et, et donc à, à, à, mettre, à formaliser davantage ces procédures pour les rendre plus rigoureuses et pour produire des textes vraiment incontestables, des textes de référence. On voit bien que ce réflexe est un réflexe euh, impérial, civil, et pas un réflexe chrétien, euh, un réflexe interne aux églises. Donc, le, mais euh, du coup, le Concile, en quelque sorte, bénéficie du savoir-faire de l'administration impériale. Il va bénéficier de tout ce métier des notaires impériaux qui sont mis à la disposition de l'Assemblée pour faire leur travail hein, et, et produire ce document de référence. Alors, on peut dire, l'Église se sert de l'État, finalement. Elle, elle profite de ce savoir-faire professionnel, et, et, et voilà. Mais euh, l'Église a souvent pensé... En effet, depuis Constantin, qu'elle allait pouvoir se servir de l'État pour, euh, bien sûr... Euh poursuivre sa, sa noble cause à elle, et elle ne s'est peut-être pas toujours assez avisée que parfois ce pouvait être l'inverse. Comme on, on l'a vu un peu pour l'audiencia episcopalis, étudiée par Olivier Huck tout à l'heure, ce qui va se passer c'est que quand, quand Constantin, là je me réfère à, à, à une autre étude d'Olivier Huck qui était euh, parue dans le colloque sur le code théodosien qui avait eu lieu à Lyon il y a un peu moins de 20 ans, il avait montré que finalement ça a avantagé Constantin de se servir de cette audiencia episcopalis, parce que la, la juridiction impériale était tellement, c'est une situation que nous pouvons comprendre aujourd'hui en France, était, était tellement euh, surbouquée par toutes les affaires euh, qu'il n'y arrivait plus, les juges civils, et que finalement, de déléguer une partie des choses euh, aux évêques, et eh bien, ça arrangeait beaucoup l'Empire, mais que ce faisant, les évêques pouvaient devenir aussi un maillon de la machine judiciaire impériale. Et là, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que le concile risque de devenir une juridiction d'arbitrage pour trans en trancher les conflits en, en matière de foi, au lieu d'être d'abord et avant tout une rencontre humaine et un outil de communion et d'unité euh, de l'Église. Vous voyez le danger. Euh, on bénéficie certes du savoir-faire de l'Empire et de sa bureaucratie, mais il y a un risque que l'institution conciliaire elle-même peu à peu soit dénaturée pour répondre aux besoins de l'Empire et non plus tout à fait ou seulement aux besoins de l'Église. Merci.